Bonjour, bienvenue sur cette chaîne et dans cette vidéo. Donc, merci d'avoir cliqué, ça fait plaisir, donc ça veut dire que tu es motivé pour bosser. Aujourd'hui on va faire un exercice type bac, euh, SP physique, et donc sur le chapitre mouvement dans un champ de gravitation. C'est un exercice qui s'appelle En orbite euh, autour de la Lune. Tu peux trouver le sujet sur Labolysée, qui est un site connu de physique chimie. Euh, tu peux aussi retrouver ce sujet dans la description, je te l'ai mis euh, donc, dans la description. Voilà, bon, on va y aller. Euh, donc, Je te rappelle le principe de la chaîne, c'est de bosser tranquillement. Euh, tranquillement, ça veut dire qu'on prend le temps de tout comprendre et on prend le temps aussi de bien rédiger. Parce que la rédaction, c'est quand même un aspect super important de, bah, finalement, des DS, des examens, etc. Voilà, allez, euh, on y va. Une dernière chose sur comment utiliser cette vidéo. Donc, tu peux euh, soit chercher l'exercice avant... Et regarder la vidéo ensuite, à mon avis c'est le plus efficace. Sinon tu peux directement faire l'exercice avec moi euh, tout de suite là. C'est un peu moins efficace parce qu'il n'y aura pas la phase de recherche. Donc voilà, ça c'est à toi de voir après. Tu as aussi une approche un petit peu entre les deux, c'est euh, euh, chercher une question en mettant la vidéo sur pause. Ensuite tu regardes la correction, ensuite tu passes à la question suivante, etc. Donc tu peux avancer comme ça question par question en regardant la correction euh, à chaque fois au fur et à mesure. Bon, c'est peut-être une bonne approche aussi, mais en même temps, je te laisse utiliser la vidéo comme tu veux, c'est à toi de voir. Alors, je vais lancer le petit chrono. Alors, c'est pas du tout pour se mettre la pression ou quoi, c'est juste pour regarder un petit peu le temps qu'on met pour faire l'exercice. Au cas où tu veuilles le refaire, peut-être éventuellement sans le son, au moins tu auras un petit, un petit chrono, un petit timer. Voilà. Allez, on y va. Donc, ben dans un premier temps, on va mettre le titre. Donc déjà, en orbite, autour de la Lune. Voilà, donc tous les titres, je te conseille de les souligner, donc c'est ce que je vais faire là. Voilà, je peux souligner de toutes les couleurs, couleurs que tu veux, donc évite les couleurs trop farfelues, roses, etc. C'est pas, pas interdit, mais c'est pas très utile. Euh, et surtout évite le rouge, parce que qu'on réserve cette couleur au, pour le correcteur, voilà, c'est pour pas qu'il y ait de confusion. Euh, donc bien sûr, on va aller voir le sujet, tout de suite. Alors, voilà, donc, quand tu commences un exercice, bien sûr, toujours lire le... Euh, lire le sujet, alors, lire le sujet, ça ne veut pas dire lire l'énoncé. L'énoncé, bon, souvent, ce n'est pas très intéressant ce qu'il y a dedans, euh, donc je te. C'est peut-être pas, le... peut pas un conseil que tu entendras très souvent, mais... Donc ne lis pas l'énoncé, ça te fait perdre du temps, en fait, euh, le jour de l'épreuve. Donc il vaut mieux s'habituer à ne pas le lire, l'énoncé. Éventuellement, y revenir si. Bon, on a l'impression que peut-être il peut y avoir des infos importantes, mais en général. Bon, au passage, là, tu vois que l'énoncé est très court. Hein. Bon, on pourrait le lire, c'est pas... Mais il y a des énoncés plus longs qui te font vraiment perdre du temps euh, au bac. Euh, en plus, il n'y a rien dedans. Donc, tu peux directement passer, à mon avis, aux... aux données. Voilà. Déjà, en regardant les données, tu sais un peu de quoi ça va parler. Euh... Et je te conseille de mettre en évidence ces données. Donc, on va les surligner. Alors, tu les mets en évidence comme tu veux, de la couleur que tu veux, hein, peu importe. Donc là, tu vois, on a des données chiffrées. Bon, elles sont regroupées dans l'encart données, donc ça paraît normal qu'il y, qu y ait des données ici. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas avant la première question. C'est-à-dire que parfois, tu as un schéma comme ça ou autre chose, et à côté, tu as d'autres données. Alors, il ne faut pas zapper cette étape-là et se dire que toutes les données sont, là, sont données dans le petit encart donné. Bon, ça fait beaucoup de... Beaucoup de fois que je répète « Données », mais voilà, tu peux avoir euh, des données entre l'encart « Données officiel, on va dire, et la première question. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Le, le petit texte, là, euh, en fait, on va dire que les infos deviennent importantes à partir du moment où tu vois marquer le mot « Données », ici. Voilà. Tout ce qui est en dessous, ça peut être important. Donc là, tu vois, par exemple, on te dit on a une altitude de 110 km. Voilà, cette altitude sur le schéma... C'est H, tu vois, H égale 110 km alors. Tu as une autre info en dessous, il est alors à plus de 350 000 km de la Terre. Bon, dans ce genre d'exercice, cette info, a priori, elle ne sert pas à grand-chose, mais on ne sait jamais, on va quand même la, la surligner. Alors si tu sens que c'est une info qui a moins d'importance, tu peux la surligner euh, d'une autre couleur. Bon, là je prends la même couleur. Voilà, on, on a fait le tour des données chiffrées. Alors attention, tu peux aussi avoir des données qui ne sont pas chiffrées. Donc par exemple, on te dit, l'étude qui suit se fait dans le référentiel lunocentrique supposé galiléen. Alors ça, ça va être une info importante quand on va appliquer la deuxième loi de Newton. Voilà, donc on va la surligner. Ensuite, on te dit, on ne tient compte que de l'action de la Lune sur le CSM. Donc ça, ça veut dire qu'on va prendre en compte que la force de gravitation, la force de la Lune euh, sur le, le système qu'on va étudier, donc le CSM. Donc ça, c'est toujours le cas dans ce genre de problème, donc c'est pas une info spécifique à cet exercice, donc je ne vais pas la surligner. Donc voilà. Bon, à partir du moment où tu as identifié toutes les données, chiffrées non chiffrées, tu peux passer à la première question. Voilà. Donc, je te conseille aussi de surligner ou de souligner euh, ce qu'on te demande dans les questions. Donc reproduire le schéma précédent en indiquant la direction dans laquelle se situe le Soleil par rapport à la Lune. On te demande donc d'indiquer la direction dans laquelle... etc. Donc ça, c'est première chose. Donc tu vois, en dessous, il y a autre chose. Donc représenter sur ce schéma, sans souci d'échelle, le vecteur force. Alors, tu peux surligner les verbes, en fait. Représenter et le vecteur force. Voilà, c'est suffisant. Après, qui permet au CSM de rester en orbite, etc. Bon, ça, on verra après. Donc finalement, deux choses à faire. Donc, dans tous les cas, tu vas devoir reproduire le schéma que tu as juste au-dessus, donc bien sûr on ne va pas reproduire la Lune avec, avec des cratères, etc. On va, faire, on va juste faire un cercle. Euh, donc on y va. Alors... Hop. Donc on va devoir faire des cercles, donc bien sûr je, te, je suis obligé de te conseiller de faire des cercles au compas, hein, si tu as encore ce genre de choses dans ta trousse. Euh, moi je peux tricher un peu parce que je suis sur une tablette graphique, donc je vais faire des cercles avec un petit outil compas. Euh, voilà, ce que, je, ce que je veux dire par là, c'est ne fais pas les cercles à la main. Parce que ça, pour un correcteur, surtout la première question, euh, il va se dire, celui-là, il n'est pas motivé pour faire, des, pour, pour faire les choses bien. Quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je te conseille. Euh, montrer au correcteur que tu es motivé pour bien présenter ta copie. Quoi. Voilà, j'ai juste oublié de mettre le numéro de la question, donc je vais le mettre là. Hop. Donc voilà, je vais faire le cercle qui correspond à l'orbite, déjà dans un premier temps. Voilà. Bon, tu vois, moi c'est pratique, hein, j'ai un petit outil là. Hein. Mais finalement, ça revient à ce que tu vas faire sur ta copie aussi, tu piques au centre comme ça, tu prends un écartement et tu tournes. Ensuite, je réduis un peu pour faire le cercle qui correspond à la Lune je tourne et voilà. Ok, donc à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin du compas. A priori, on a fait les deux cercles qui nous intéressent. Bon. Alors, la première partie de la question, c'était représenter donc, le, la direction du, dans laquelle se situe le, le soleil. Alors, on va revenir sur le... C'est une question un petit peu bizarre, ça, on peut, se... on peut se prendre la tête un peu dessus, mais en fait, si tu regardes le schéma, euh, la seule chose qu'on peut faire, c'est regarder la partie éclairée et la partie sombre. Donc on va, on va tracer une, une droite en fait sur notre schéma qui reprend la partie sombre, comme ça. Donc on va faire du mieux qu'on peut. Hein. Donc, tu vois qu'elle ne passe pas tout à fait par le centre. Euh, voilà, elle n'est elle est pas tout à fait euh, verticale, cette droite. Un petit peu inclinée, comme ça. Et le soleil, en fait, il va se situer à la perpendiculaire, comme ça. Voilà, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Hein. Donc on y va. Voilà. Donc là, je vais tracer... Hop, voilà. Alors, on va se faire une petite... Voilà, on va couper la lune à ce niveau-là. Ce que tu peux faire, c'est... Alors bien sûr, tu fais ça à la règle, hein, et puis tous les schémas, globalement, je te conseille de les faire au crayon, aussi crayon et papier, au cas où tu te trompes. Voilà, et cette partie-là, on va la hachurer donc pareil, je me répète un peu, mais si possible, à la règle. Voilà. C'est pas la peine d'aller vite, hein. on prend notre temps, il vaut mieux faire un, un joli schéma. Euh, voilà. Donc là, on va tracer, en fait, une, une droite qui va être perpendiculaire à, à cette zone hachurée, et qui va passer par le centre. Donc ça va donner quelque chose comme ça voilà. voilà ici on va mettre un petit angle droit et ici ben, on va mettre le soleil voilà voilà voilà bon c'est une question un petit peu euh, un petit peu spéciale alors tu vois ici j'ai euh, je me rends compte que j'ai pas tout à fait un angle droit je vais essayer de faire un petit peu mieux. Hop. Allez, on y arriver. Soleil. Voilà, bon, ça te montre aussi qu'on peut se tromper en faisant un schéma. Hein. Donc, toi, si tu vois que tu as fait une droite qui n'est pas tout à fait perpendiculaire, bon, bah, tu, tu effaces, hein. voilà, tu refais. Alors maintenant, on passe à la deuxième partie de la question. Donc, c'était représenter sur ce schéma sans souci d'échelle le vecteur force. Alors voilà, on va en pré représenter ce vecteur force. Alors, pour le représenter, ce vecteur force, on va avoir besoin... De placer déjà le point qui correspond au CSM. Donc on va le mettre ici. Alors ce point c'est le centre de gravité, en fait on pourrait l'appeler G, mais on va l'appeler plutôt par la première lettre du CSM, donc C. Voilà, et on va avoir besoin. Bon on a déjà en fait le centre de la Lune, on va l'appeler L. l. Voilà. Alors ici on va avoir besoin de la droite qui va porter le vecteur force. Donc pareil, je te conseille d'utiliser la, la règle, moi je vais faire pareil. Donc je vais prendre une petite règle ici, et en fait je vais la positionner Donc comme ça selon... selon la droite CL, et je vais mettre des petits pointillés. Voilà. Hop. Ok. Alors, le vecteur force, en fait, bah, c'est le vecteur force euh, gravitationnelle. C'est la force gravitationnelle de la Lune sur le CSM. Donc, la force gravitationnelle, c'est une force qui est attractive. Donc, tu vas faire une flèche qui part de C et qui va vers L. Voilà, comme ça. Et donc, ce vecteur force, il faut lui donner un nom. C'est la force de L sur C. Voilà, tu peux mettre L slash C. OK. Donc, a priori, on a fait ce qu'on te demandait dans l'énoncé. Voilà. Moi, je vais rajouter quelques infos sur ce schéma parce que je trouve que c'est euh, pertinent par rapport aux questions qui vont être posées après. Alors, ce que tu peux faire, c'est répondre à exactement... Euh, à la question, c'est-à-dire t'arrêter ici, et puis tu vas te rendre compte en faisant l'exercice que tu vas avoir besoin éventuellement de rajouter quelques infos sur ce schéma, en particulier le repère de freinée et les rayons. Voilà, ça va t'aider pour la suite, euh, surtout au niveau du bilan des forces que tu vas faire dans les, dans les questions suivantes pour appliquer la deuxième loi de Newton. Donc ce schéma, en fait, il va faire office un petit peu de bilan des forces, c'est pour ça qu'il faut, le, à mon avis, le compléter un petit peu. Donc toi, si tu veux, tu peux le compléter au fur et à mesure de l'exercice. Voilà, moi je vais le compléter maintenant, parce que bien sûr j'ai déjà fait l'exercice. Alors on y va. Donc à mon avis, c'est intéressant de rajouter le repère de Freinet. Hein. Voilà. Donc tu vas avoir un vecteur UN, donc N pour normal, c'est un vecteur qui pointe vers le centre de la Lune, donc vers L. Ok, donc il nous faut un deuxième vecteur unitaire donc ce deuxième vecteur unitaire il est perpendiculaire au premier et il s'appelle il s'appelle UT Alors, T pour tangentiel voilà. tu as un angle droit entre UN et UT okay donc, cet angle droit je ne le mets pas Voilà, c'est sous-entendu et donc autre chose qu'on peut rajouter sur ce schéma ça va être des rayons alors pour l'instant, tu vois, on n'a pas mis le rayon de la Lune, on n'a pas mis euh, le, rayon, euh, le rayon de l'orbite. Voilà, on va mettre tout ça. Alors je vais, prendre, je vais rester en noir. Voilà, ce rayon, dans cet exercice, le rayon de l'orbite du CSM, on l'appelle petit r. Voilà. Ensuite, on va avoir autre chose. Donc, le rayon de la Lune et l'altitude. Voilà. Donc, au passage, tu peux voir que petit r, bah, c'est la somme de r, et h. Voilà. Ok. Bon, c'était un peu long hein, cette première question, surtout que j'ai rajouté des infos, mais au moins, on a tout. Voilà. Donc, on va passer à la question numéro 2. On va revenir sur le sujet, et on va identifier ce qu'on nous demande. Alors déjà, le, le mot-clé, en tout cas le verbe-clé, montrer, Donc, en appliquant la deuxième loi de Newton, que l'accélération du CSM est indépendante de sa masse. Bon, dès qu'on te parle d'accélération, dans ce genre d'exercice, il faut appliquer la deuxième loi de Newton, et pour appliquer la deuxième loi de Newton, en fait, il y a quelques étapes préliminaires, c'est-à-dire définir le système, définir le référentiel, etc. Voilà, donc c'est des étapes auxquelles il faut vraiment euh, penser. Donc on y va. Donc question 2. Dans un premier temps, on va dire... Assimile le CSM de masse M. Alors pourquoi je rajoute de masse M C'est parce qu'on te dit dans le, la question, euh, donc montrer que l'accélération est indépendante de sa masse, sauf qu'à aucun moment on dit que la masse du CSM c'est M dans le sujet. Même avant, tu peux regarder, c'est pas marqué. Donc euh, finalement, bah je le cale ici, donc je mets de masse M, petit m, comme ça j'introduis le, la lettre petit m. Euh, donc on assimile le CSM à son centre de gravité. Et ce centre de gravité, on l'a appelé C, hein, sur le schéma précédent, donc on va le remettre là. Alors ça, ça veut dire qu'on ramène l'objet global, le CSM, à son centre de gravité. Donc on va étudier un seul point, finalement. Voilà. Donc dans un premier temps, on va avoir le système qui est, donc, le CSM, donc ce système, tu le mets en tracolade, comme ça. Euh, ensuite, on va devoir définir le référentiel. Alors, le référentiel, c'est là où c'est intéressant d'avoir euh, surligné sur le sujet l'info qu'on a, euh, qu a vu tout à l'heure. Tu vois ici, donc l'étude qui suit se fait dans le référentiel unocentrique supposé galiléen. Donc ça, on va pouvoir l'utiliser maintenant. Si on n'avait pas eu cette info, comme quoi le, ce référentiel était supposé galiléen, bah ça aurait été plus, plus compliqué. Bon, on aurait fait cette hypothèse, bien sûr. Mais... Voilà. Donc, référentiel lunocentrique, supposé galiléen. Voilà, il faut vraiment mettre supposé galiléen. C'est important pour appliquer la deuxième loi de Newton. Ensuite, bon, la troisième étape, c'est de faire le bilan des forces. Alors le bilan des forces, en fait, finalement, on l'a fait à la question petite 1. Dans ce genre d'exercice, c'est toujours un petit peu inversé, c'est-à-dire le bilan des forces, bon, on aurait donc dit que, d'ailleurs on va le redire ici, qu'il y a la force de gravitation, etc. Et ensuite, on aurait fait un schéma. Tu vois, on aurait calé le schéma de la question 1, à ce moment-là, si on avait commencé par la question 2 éventuellement. Bon. Dans ce genre d'exercice, souvent, on te demande de faire un schéma avant. Bon. donc du coup, je vais te montrer comment on peut rédiger ça. Donc, dans le bilan des forces, on va quand même rappeler euh, à l'écrit. Donc, on va définir, pardon, à l'écrit, la, la force F de L sur C qu'on a qu'on a modélisé sur le schéma de la question 1. Donc, cette force, euh, c'est la force gravitationnelle. On va donner donc son nom, la force gravitationnelle, donc f de l sur c. Et on va donner quelques infos quand même sur, cette, sur ce vecteur. Euh, donc tu vois que là c'est pratique d'avoir défini le, le repère de freiné. Parce que euh, sinon on aurait dû dire deux directions, la droite lc et orientée de c vers l. Donc c'est un peu long. Euh, donc là on va dire orienté selon... Un, tout simplement. Comme un, on l'a bien défini sur le schéma de la question 1, ben voilà, on n'a pas grand-chose grand à dire de plus. Tu peux juste mettre, voir, question 1 pour plus de précision. Quoi. Voilà. Donc là, on a tout mis en place pour appliquer la deuxième loi de Newton. Ben, du coup, on va l'appliquer. Euh... Donc on y va. Alors, deuxième loi de Newton... Alors comme c'est une formule importante, ou c'est une loi importante, je vais la mettre en rouge. Donc deuxième loi de Newton. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette loi Donc ça il faut vraiment que tu la connaisses par cœur, c'est la loi de la méca. Euh, donc elle te dit somme des forces égale masse fois accélération. Donc tu vois... Ici, on utilise petit m. Donc, ce petit m, il faut vraiment le définir. Si on n'avait pas dit que c'était la masse du CSM avant, bon, on l'aurait compris. Hein. Mais voilà, il faut quand même être rigoureux par rapport à ça. Euh, donc là, somme des forces, en fait, bah, comme son nom l'indique, c'est la somme de toutes les forces qu'on a définies précédemment dans le bilan des forces. Là, il n'y en a qu'une seule. Donc on va remplacer somme des forces par, par f de l sur c. Voilà. Alors on peut mettre une petite euh, équivalence ici. Ok, donc la force de gravitation, là il faut connaître son expression, ça c'est important. Donc on va remplacer f de L sur C par... Alors n'hésite pas à prendre de la place hein, quand tu fais des, des calculs comme ça, parce que f de L sur C il bah, va y avoir une fraction. Euh, n'hésite pas à aérer voilà, ta copie, ça c'est important, il vaut mieux sauter une ligne de temps en temps plutôt que de tout, tout serrer comme ça. Euh, donc f de L sur C, ça va être G ml petit m sur alors pareil les traits de fraction tu vois j'y suis allé un peu vite donc ce qui est intéressant c'est de les faire à la règle des traits de fraction pour montrer au correcteur que tu bon, que, voilà que tu présentes un petit peu les choses comme il faut ouais. donc divisé par le, le rayon de l'orbite euh, donc la distance entre C et L en fait donc c'est R si tu regardes le schéma qu'on a fait avant donc tu peux voir ici que euh, c'est le petit r qu'on a ici, c'est celui-là, là. Voilà, distance entre L et C. Ok. Alors attention, si tu l'écris comme ça, F de L sur C, il manque quelque chose, parce que bah, F de L sur C, au départ, c'est un vecteur, et là, on a une norme pour l'instant. On a dit qu'elle était orientée selon Un, cette force, donc il faut mettre quand même le petit vecteur unitaire donc ma, et c'est là où on répond à la question en fait, parce que tu vois que petit m, euh, alors ce que je vais faire quand même, je vais te mettre en remarque, cette, cette formule là, donc f de a sur b, c'est g ma mb, alors tu peux mettre grand m aussi, peu importe, sur r carré, voilà, donc là je mets juste la, la norme, hein, je ne mets pas le.. Voilà bon, aussi quand même, je vais mettre. Hop. Comme ça. Hop, voilà. Comme ça, on a le, le vecteur. Euh, bon, cette formule, voilà, tu, il faut vraiment la, la connaître. Donc on va répondre à la question maintenant, je disais, parce qu'on a petit m des deux côtés. Donc ça veut dire qu'on peut simplifier par petit m. Et finalement, on obtient le vecteur a qui est égal à g mL sur carré un. Donc tu vois, il n'y a plus de masse, il n'y a plus la masse du, du CSM, voilà. Donc là, on voit déjà que le vecteur accélération est indépendant de la masse, alors bon, il y a une petite euh, ambiguïté je trouve dans le sujet, c'est on te demande l'accélération du CSM, on ne te dit pas le vecteur accélération donc moi, j'ai tendance à dire qu'on te demande la norme, en fait, de montrer que la norme de l'accélération est indépendante euh, de sa masse. Donc, bon, ça coûte pas grand-chose. En fait, là, on a le vecteur accélération pour calculer sa norme. Mais ben, en fait, c'est pas... ce n'est pas vraiment un calcul. Hein. On va juste dire qu'on prend la norme de A. Donc on appelle aussi A sans la flèche. Et cette norme, elle est là. Voilà. La norme du vecteur unitaire, c'est 1. Donc finalement, elle ne pas sur la norme globale. Euh, donc on va mettre GML sur carré. Voilà. Donc comme ça, on a les deux. Le vecteur et la norme. Dans les deux cas, bien sûr, on voit que euh, ça ne dépend pas de petit m. Voilà. Donc on peut faire une petite phrase de conclusion. Ainsi, l'accélération... Alors pour les phrases de conclusion, je te conseille de reprendre la question. Tu vois, on te disait, on te parlait de l'accélération du CSM, etc. Donc tu reprends la phrase du, du sujet. Donc je vais revenir juste rapidement. Vois, on appliquera que l'accélération du CSM est indépendante de sa masse. Donc il faut vraiment retrouver ces mots-là dans le, la conclusion. Donc, ainsi, l'accélération du CSM est indépendante de sa masse. Bon, et tu peux remettre de sa masse M. Voilà. Ok, voilà pour la question 2. Euh, donc je vérifie parce que j'ai mes petites notes à côté. Euh, non, on est bon, on est bon. Donc, euh, on, va, on va aller voir euh, la question 3. La question 3, pareil, on va identifier le mot, le verbe clé. Euh, donc, en déduire. En déduire, Donc ça veut dire qu'on va devoir utiliser ce qu'on a fait avant. Et l'expression de la vitesse, ben tu vois, voilà, ça c'est ce qu'on te demande, pardon, l'expression de la vitesse v du CSM, bon, on pourrait surligner sur sur sur sur le reste aussi, en fonction de, etc. etc. Ok, bon, l'important c'est le verbe clé et ce qu'on te demande, en déduire, et l'expression de la vitesse v du CSM. Donc, traduction, on va devoir utiliser ce qu'on a fait... Juste avant, c'est-à-dire a priori le, utiliser l'accélération, l'expression de l'accélération, pour en déduire l'expression de V. Voilà. Donc, question 3. Alors là, alors, ce qu'il faut faire, c'est. Euh, alors, on va commencer par quelque chose. Donc, je reviens sur le sujet. Pardon, hein, je fais des petits allers-retours là on te dit que le CSM est en orbite supposée circulaire. Voilà, donc ça, tu vois, c'est une info qu'on aurait pu surligner dès le départ. Bon, ça peut arriver hein, de rater des infos comme ça, donc c'est pas plus mal qu'on le fasse maintenant. Donc ça, on va l'utiliser comme point de départ à cette question. Voilà, donc on va dire, d'après l'énoncé... le CSM est en orbite circulaire. Alors là, il y a une formule à connaître pour l'accélération dans le cas d'un mouvement circulaire. Donc on va dire, donc, et là on va mettre la formule. Alors, le vecteur A, dans le cas d'un mouvement circulaire, c'est V carré sur R sur le sur le vecteur unitaire UN plus DV sur DT sur le vecteur UT. Voilà. Alors, pourquoi on passe par là C'est parce que, en fait, nous, on a déjà vu à la question 2 que l'accélération, c'était... On va le remettre là. Or, d'après 2, alors à la question 2, qu'est-ce qu'on avait montré On avait montré, montré que A c'était GmL sur R carré un. Voilà. Mais ce qui est important de voir ici, c'est qu'on parle de la même accélération. C'est-à-dire que a, euh, le, le A qu'on a ici et le A qu'on a là, même si euh, finalement, on les obtient par deux approches différentes. Donc, la première, c'est juste la définition d'un mouvement circulaire, et la deuxième, c'est en appliquant la deuxième loi de Newton. Bon, deux approches différentes, mais le même vecteur, finalement. Donc ces deux vecteurs A, euh, ils doivent être égaux, parce que ça, en fait, ils désignent exactement la même chose, l'accélération du CSM. Voilà, donc ça veut dire que ces deux expressions, elles sont obligatoirement égales. Ça c'est important de bien le, le comprendre. Donc, pour que deux vecteurs soient égaux, en fait il faut que leur composante soit égale. Ça c'est obligatoire. Alors pour mieux voir ce qui se passe, je vais te rajouter ici plus 0 ut. On est d'accord que euh, le vecteur qu'on a obtenu avec la loi de Newton, il est porté seulement par un, et donc du coup sa composante sur ut c'est 0. Voilà. Comme nous, on veut que ces deux vecteurs soient égaux. Il faut que ces deux vecteurs soient égaux. Euh, finalement, ça veut dire qu'on a les composantes sur un qui doivent être égales, Donc, ces deux-là, et les composantes sur Ut qui doivent être égales aussi. Voilà. Donc ça nous donne deux relations en fait, V carré sur R égale Gml sur R carré. Donc ça c'est celle qu'on va utiliser pour trouver l'expression de la vitesse. Et il y en a une autre qu'on ne va pas utiliser, mais qu'on peut remarquer aussi. C'est dv sur dt égale 0. Voilà. Donc je te le mets en remarque ici. dv sur dt égale 0, ça permet de dire qu'on a v égale constante. Donc ça te, donne, euh, ça te permet de dire que le mouvement est uniforme. Voilà. Donc, on peut te le demander hein, dans ce genre d'exercice, montrer que le mouvement est uniforme. Donc, dans ce cas-là, il faut utiliser dv sur dt égale 0. Voilà. Ici, on te demande seulement l'expression de la vitesse. Donc, On va utiliser euh, les coordonnées sur, euh, sur un. Donc, on y va. Donc, on va dire donc v carré sur r égale gml sur r carré. Voilà. Bon, à partir de là, on va isoler la vitesse. Donc on y va. Alors tu peux remarquer qu'on peut simplifier par R des deux côtés. Ici, hop, on peut enlever un R là, et un R de l'autre côté, donc finalement ça revient à barrer le carré. Donc ça nous donne V carré égale GML sur R. Voilà, et pour enlever le carré, ben, tu prends la racine. Voilà, donc ça te donne V égale racine de GML sur R. Voilà, donc tu peux préciser, normalement, euh, bon, là pour, pour, pour qu'il y ait une équivalence, en fait, il faut préciser que V est, est, est positive, parce que en théorie, quand tu enlèves le carré, Normalement, il y a deux solutions, ça peut être V égale moins racine de GML sur R. Bon, là, on est en physique, donc euh, on sait que la vitesse est positive, donc on, on retient que la solution est positive, mais bon, c'est quand même pas mal d'y penser. Voilà, donc finalement, tu vois, on trouve l'expression analytique de la vitesse en fonction de G, ML et R, donc c'est ce qu'on te demandait, donc on peut s'arrêter là, voilà. On peut s'arrêter là, et on va passer à la question numéro 4. Alors, question numéro 4, le verbe, Donc, établir. Et finalement, moi ce qui a marqué après, c'est pas très important, puisqu'on te, te dit ce qu'il faut établir comme relation. Donc c'est ça, tu vois, établir ça. Donc on te parle de la période, là. Donc il va falloir introduire cette notion. Donc ce qu'on peut faire, c'est d'abord faire une petite phrase pour euh, connecter en fait la, la période, la vitesse et la distance parcourue. Donc on peut rappeler la définition de la, de la période. Donc la période T... Alors c'est la durée mise par le CSM pour faire un tour de circonférence de pierre que tu sais que le diamètre d'un périmètre d'un cercle c'est deux pierres à euh, une vitesse v alors ce que tu peux faire c'est aussi un petit schéma alors il n'est pas obligatoire ce petit schéma donc je te le mets en remarque hein, je te le mets en vert ici euh, donc en fait tu vas avoir donc, le CSM qui est là le centre qui est là tu as ton rayon Okay, là, donc le rayon c'est petit r. Donc le CSM qui fait un tour en fait, il part de là, il fait son petit tour. Donc tu vois qu'il parcourt bien finalement tout le périmètre d'un cercle de rayon petit r. Donc ce périmètre c'est deux pierres. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit que le CSM parcourt deux pierres à une vitesse v. Et donc ça, ça permet de connecter en fait t. Euh, D, la distance parcourue, et V. Voilà. Donc là, on va utiliser en fait une petite, euh, une petite formule en fait, que tu connais depuis longtemps, qui relie la vitesse, la distance et, la, et le temps. Donc cette petite formule... Alors peut-être que tu as déjà vu ce, ce petit triangle, -là, je crois que ça s'appelle le triangle magique. Donc tu as V, euh, D égale V fois T. Et si tu veux... Donc là, ce qui nous intéresse, nous c'est le temps, c'est la période. Euh, si tu veux obtenir la formule du temps, en fait tu caches le temps, ici, et du coup tu obtiens D sur V. Voilà, donc on obtient T égale D sur V. Alors bien sûr on ne va pas prendre les notations euh, que j'ai marquées là sur ce, dans ce triangle, on va les adapter à l'exercice. Voilà, petit T c'est grand T. Euh, petit D, bah, c'est deux pierres. Et euh, V, ben ici c'est V. Voilà. C'est pareil. Ok, donc ça c'est notre point de départ. Donc finalement, euh, là on va juste remplacer V par l'expression qu'on a trouvée à la question 3. Tu vois, on va reprendre cette expression-là. Et on va l'injecter là-dedans. Allez, on y va. Donc ça nous fait 2πr. Sur, euh, Gml sur R, donc racine. Ok, alors tu peux remarquer que dans l'énoncé, on te demande euh, t carré. Alors pourquoi on te demande t carré Parce que, ben, bon, en fait, c'est il y a plusieurs raisons, mais y a une, une des raisons, c'est que ça permet d'enlever la racine qu'on a en bas, donc ça permet d'avoir une expression sans, sans racine. Voilà. Donc là, on va avoir, alors on peut mettre une petite équivalence t carré égale 2πr sur GML sur R, racine, donc le tout au carré. Voilà, C'est important de bien mettre le carré sur l'ensemble de l'expression à droite. Voilà, parce que ce carré maintenant, on va l'appliquer partout, voilà. sur le 2, sur le π, sur le r et sur le, le terme du bas, donc la racine de gml sur r. Voilà. Donc on va faire ça tout de suite. On y va. Donc on en était à t carré égale. Alors je vais revenir un petit peu donc 2 au carré ça fait 4. Pi carré il ne faut pas, pas l'oublier, le pi carré euh, et R carré en haut. Donc 4 pi carré R carré. Et en bas, on va juste avoir la même chose, mais sans la racine. Donc GML sur R. Voilà. Donc là, tu vois que c'est presque fini. Ce qu'il nous reste juste à prendre donc, le numérateur et à le multiplier par l'inverse du dénominateur. Tu vois, on divise par une fraction, donc on multiplie par l'inverse. On multiplie par R sur G ML. Voilà, donc là c'est une multiplication de fractions euh, classique. Donc si tu veux, pour, te, pour mieux voir ce qui se passe, hein, tu mets sur 1 là, et ensuite c'est multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Voilà. Donc ça nous donne T carré égale 4 pi carré r cube, tu vois qu'en haut on a du r carré fois r, r cube, sur gml. Voilà, comme par hasard on tombe sur euh, l'expression qui est, qui est demandée. Voilà, moi j'ai tendance à euh, mettre le. Donc tu vois le t carré, en fait je l'ai mis au tout début. Ensuite, bon, je l'ai remis ici pour que ce soit clair, mais au niveau des différentes étapes, moi j'ai tendance à ne pas le mettre à chaque euh, chaque étape, tu vois, t carré, t carré, etc. Je le mets au début et à la fin. Voilà, donc je vais le remettre ici. Parce que bah, pourquoi à la fin C'est parce que euh, tu vois, par exemple dans cette question, on te demande de montrer cette expression t carré égale etc donc à la fin quand on fera notre petite relecture ben, il faudra qu'on souligne euh, ce, ce truc là et tu vois que si on souligne euh, s'il n'y a pas le t carré donc euh, s'il a pas le t carré à ce niveau là ben, c'est plus compliqué de, de souligner et de bien présenter le résultat donc c'est pour ça que moi je mets au début et à la fin voilà, comme ça bon, on y reviendra sur ça ok donc là, on est bon, pour la question 4, on va passer à la 5. Alors la 5 est un petit peu bizarre, parce que c'est juste une application numérique de la 4. Donc on aurait pu dans la 4 dire établir la relation et euh, faire l'application numérique, mais bon. Voilà, donc, calculer, donc toujours le verbe, la période de révolution T. Voilà. Bon, on peut aussi surligner en heures puisque c'est pas l'unité classique, on va dire. Donc, nous on va trouver le résultat en secondes d'abord et ensuite, on va convertir en heures. Alors, question 5. Donc, on te demande de trouver grand T hein. À la question 4, on a trouvé l'expression de grand T carré. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est calculer T carré et ensuite prendre la racine. Mais moi j'ai tendance à essayer de donner l'expression analytique de la, de la grandeur que je suis en train de calculer. Moi ce que je veux c'est pas t², t carré, c'est t, Donc ça va aller vite, hein. on va partir de ça, et on va prendre euh, la racine. Alors tu vois que je mets des équivalents, hein, si tu n'es pas à l'aise avec ce genre de truc. il vaut mieux ne pas les mettre. Euh, bon, en physique, on, on considère que, bon, par exemple, ici tu vois, je vais prendre la racine de tout ça. Alors, là j'ai mis... Hop. ML... Voilà, on va prendre racine de ça. Donc je disais, en physique, euh, on sait très bien qu'on travaille la plupart du temps avec des grandeurs positives. Donc tu vois, par exemple, quand on prend la racine, si vraiment on était rigoureux mathématiquement, il y aurait ou t égale moins racine de ça. Voilà. Bon. C'est pour ça que quand on utilise des équivalences, en fait, il faut faire un petit peu attention. Donc là on est censé préciser que t est positif. Quoi. Voilà. Si tu ne veux pas faire tout ça, donc je vais le mettre entre parenthèses du coup, les équivalences là, tout ça. Voilà. Ok, donc là on a l'expression de t maintenant. On peut, la... on peut éventuellement la simplifier un peu, disons, l'arranger un petit peu tu Vois que la racine là elle va s'appliquer sur tous les termes qui sont à l'intérieur, donc en particulier elle va s'appliquer sur le 4 pi carré et 4 pi carré en fait c'est 2 pi le tout au carré. Voilà donc quand tu vas prendre la racine de ça, ça va te donner 2 pi. Bon, normalement quand tu as le carré à l'intérieur de la racine, il faut prendre la valeur absolue de 2 pi, mais 2 pi on sait que c'est positif donc la valeur absolue ici elle sert pas à grand chose. Donc finalement. Si on veut sortir le 4 pi carré, ça va nous donner 2 pi, voilà. 2 pi, et sous la racine, il va nous rester r cube sur GML. voilà. Donc ça, c'est l'expression analytique de notre grandeur, euh, de notre période. Voilà. Cette expression analytique, tu vois qu'elle dépend seulement de données de l'énoncé, donc ça veut dire qu'on peut passer à l'application numérique. Alors d'ailleurs, pour que ça dépende vraiment que des données de l'énoncé, en fait, le petit r, je vais aussi le remplacer par euh, rl plus h. Parce qu'en fait, petit r, on t'en parle dans l'énoncé, mais on ne te donne pas sa valeur. En fait sa valeur on va l'obtenir en faisant RL plus H. Et RL et H c'est des calenders te... donc c'est des données de l'énoncé allez on y va T ça va donner 2 pi. alors RL on va aller voir dans l'énoncé alors voilà les données on les avait surlignées donc RL 174 x 10 puissance 3 euh, ml ok on l'a aussi et on va avoir besoin de l'altitude, donc l'altitude, tu vois, on l'avait surligné ici, euh, donc 110 km. Alors tu peux remarquer, euh, on te donne les, les, les distances là en kilomètres, donc il faut faire attention de bien les convertir en mètres, ça c'est super important. Alors j'ai déjà oublié RL, tu vois, Hop. RL, 174 fois 10 puissance 3. Donc, 1,74, 10 puissance 3, fois 10 puissance 3, puisque c'était en kilomètres. Pour passer en mètres, il faut multiplier par 10 puissance 3. Plus 110, pareil, fois 10 puissance 3. Donc là, il faut faire super attention, mettre tout ça au cube. Voilà. Donc là, il y a une grande fraction à, à faire. Donc on va... Alors je te conseille de prendre la règle pour la tracer. J'ai... Donc, c'est 6,67 x 10 moins 11. Et ml, alors je vais revenir voir. 7,34, 10 puissance 22. Voilà, là pareil, il y a une grosse racine à faire. Donc, pareil, si tu veux présenter proprement ta racine, tu peux aussi la faire à la règle. Hop, comme ça. Ah, raté. Mais il faut que je monte un petit peu plus haut. Hop, est-ce que ça va passer, là Voilà. Donc tu vois, j'aurais peut-être dû décaler mon application numérique d'une ligne euh, vers le bas, pour que ce soit un petit peu plus propre. Voilà. Euh... Voilà. Ok, bon, maintenant, il faut euh, faire ce calcul euh, à la calculatrice. Bien sûr. Et tu vois que c'est un peu long comme calcul, donc je te conseille de vraiment le découper en étapes. C'est-à-dire que, moi, ce que je vais faire, c'est... Ça en premier, ensuite je vais mettre au cube, ensuite je vais diviser par tout ça, ça fait déjà trois étapes, ensuite je vais faire la racine, et pour finir je vais multiplier par 2 Voilà parce que je sais très bien que si je fais tout d'un coup, il y a de grandes chances que euh, je fasse une erreur, ou voilà, ça peut arriver à tout, le euh, monde. on y va, alors je le fais en direct hein, pour te montrer vraiment les étapes, donc, 1,74 fois 10 puissance 3, fois 10 puissance 3. Okay. Donc déjà, euh, bah tu peux déjà faire une étape, là, tu peux faire égal. Moi, je mets directement plus 110 fois 10 puissance 3. Ok. Donc tu vois, ça, ça me donne déjà... Alors, est-ce que ça va faire la mise au point Bon, on fera la mise au point à la fin. En tout cas, c'est la première étape. Là, je mets au cube. Ensuite, je divise par 667 fois 10 puissance moins 11 fois 734 fois 10 puissance 22, en mettant bien des parenthèses, comme ça je te montrerai après. Là je trouve un résultat, je prends la racine. Alors moi au lieu de faire racine, je fais puissance 0,5, parce que j'ai l'habitude comme ça, ça revient au même. Euh, et ensuite je multiplie par 2π, donc fois 2π. Voilà. Donc, je vais te montrer les différentes étapes. Alors. Si ça veut bien faire la mise au point. Voilà. Donc, tu vois la première étape. Deuxième au cube. Troisième, je divise. Quatrième, je prends la racine. Et la dernière, je fais fois 2 pi. Donc, je vais descendre un petit peu. Euh, hop te montrer les résultats final. voilà 7145 etc donc bien sûr il faut pas mettre 7145,399 etc sur ta copie il faut donner le résultat donc il y a trois choses importantes quand tu donnes un résultat il faut donc donner le résultat en notation scientifique respecter le nombre de chiffres significatifs et bien mettre l'unité ça c'est important donc combien on va mettre de chiffres significatifs en fait ici tu en as 3 là aussi là aussi là aussi donc tu vois là il n'y a pas d'ambiguïté il n'y a pas de comment dire y a pas de choix à faire par exemple si on avait eu un, un, un nombre avec des, deux chiffres significatifs on aurait été limité par deux chiffres en fait on est limité par le plus petit nombre de chiffres significatifs. Là, il y en a trois partout, du coup, on ne se pose pas la question. On va donner le résultat avec trois chiffres significatifs, donc ça va donner 7, Alors, je vérifie. 7,15 fois 10 puissance 3 et l'unité seconde. Voilà. On te demande de donner le résultat en heure. Donc on va passer en heure. Comment on fait pour passer en heure en fait on divise par 3600. En fait on divise par 60 pour passer en minutes et re par 60 pour passer en heure. Voilà. Donc je vais te montrer ce que ça donne sur la calculatrice. Donc je reprends le résultat précédent, je divise par 3600 et Alors, il faut d'abord que je la rapproche et voilà. 1.98, tu vois, donc toujours trois chiffres significatifs. Donc ça fait Presque deux heures, quoi. Ok, donc on est bon sur la sur la question 5. Ouais, on est bon, donc on peut passer à la question 6. Euh, monsieur Collins, euh, alors je sais pas si c'est monsieur ou son prénom, euh, en orbite autour de la Lune, perd le contact radio avec la Terre pendant une durée d'environ 50 minutes, au cours de chaque révolution. Alors, on te demande d'expliquer euh, ce phénomène, on te dit sans estimer sa tour de grandeur, bon là je vais quand même le faire, et donc, tu vois le mot clé, le verbe clé c'est proposer une explication à ce phénomène en s'appuyant sur un schéma commenté. Alors, Là, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Je t'en propose une. Moi, je vais considérer que le schéma commenté, on l'a déjà fait à la première question. C'est-à-dire que euh, j'ai commencé à rédiger cette question-là en faisant un schéma et je me suis rendu compte qu'on retombait finalement sur le schéma de la première question. Donc je me suis dit, ce n'est pas forcément la peine d'en refaire un. Euh, donc après, à toi de voir comment tu, tu souhaites rédiger. Donc, on va revenir sur la question 1. Hop, voilà, donc le schéma de la question 1. Donc tu vois que, euh, ici, on avait assuré une zone sombre, donc on va appeler ça la face cachée euh, de la Lune, et une zone éclairée, ici, donc, la face éclairée, Voilà avec le Soleil qu'on avait mis à peu près voilà, dans cette direction. Ok. Donc ce qui se passe, c'est que à chaque fois que le CSM passe dans la zone sombre, ben, en fait on perd le contact. Tu vois Donc ça correspond à toute cette partie-là. Toute cette partie-là de, de l'orbite. C'est-à-dire que la seule chose qui, qui serait intéressante à rajouter sur ce schéma, c'est prolonger en fait. ici pour bien montrer que donc, la, la portion de l'orbite en fait qui correspond à la face cachée c'est celle là tu vois voilà alors ce qu'on peut faire c'est estimer approximativement en fait la, la proportion en fait que représente cette partie de l'orbite par rapport à l'orbite totale bon, moi j'ai considéré que ça faisait à peu près 2 cinquièmes tu vois alors si toi, tu vois une autre... Ça, ça dépend de ton schéma, en fait. Tu peux très bien voir un tiers de l'orbite, tu peux très bien voir un quart. Bon, Voilà, moi, je suis tombé sur 2 cinquièmes, ça fait à peu près 0,4. Euh, à peu près 0,4. Donc là, on va utiliser... Euh, on va utiliser ce qu'on vient de dire pour éliger une réponse euh, un petit peu argu argumentée, quoi. Donc là on va dire, il faut quand même que tu précises que tu t'es appuyé sur le schéma de la question 1. Donc d'après le schéma de la question 1. Alors le CSM passe dans la face.. se cacher de la lune pendant environ alors 2 cinquièmes de sa révolution donc c'est là où le 2 5e tu peux le remplacer toi par ce que tu obtiens sur ton schéma hein, si tu veux mettre un quart un tiers voilà bon moi comme par hasard, hein, bon, je me suis un peu arrangé aussi pour que ça tombe bien par rapport aux, aux 50 minutes qui sont, qui sont données dans l'énoncé. Tu vas voir qu'on va trouver à peu près 50 minutes euh, de sa révolution. Or, donc là, en fait, on va faire 2 cinquièmes fois euh, la période qu'on a trouvée précédemment. Donc tu peux regarder, 2 cinquièmes fois euh, T, ça fait 0,792 heures alors, je vais te montrer sur la calculatrice. 2 cinquièmes, on va reprendre donc la, la valeur précédente, 1,98, etc. On va la multiplier par 2 cinquièmes. Voilà. Donc, ça fait 0,794. Et cette valeur on va la multiplier par 60 pour la passer en, pour la passer en minutes en fait. Donc je te montre l'application la, numérique. Alors est ce qu'il va faire la mise au. Ah, voilà. voilà. Voilà, donc on va mettre 47,6, puisqu'on a trois chiffres significatifs. 47,6 minutes. Donc tu vois que c'est cohérent par rapport aux 50 minutes de l'énoncer quoi. Ce qui est cohérent euh, avec les 50 minutes de l'énoncé. Voilà. Donc pendant cette durée. Le signal, en fait, ce qui se passe, c'est que le signal, il est absorbé euh, par la Lune, par la Lune, donc jusqu'à ce que le CSM repasse dans la phase visible. Voilà. En fait, euh, tout le temps que le CSM passe dans la phase cachée, euh, il ne reçoit, reçoit plus de signal. Parce que ce signal, en fait, il est, Il passe par la Lune, entre guillemets, donc il est absorbé par la Lune. Et du coup, euh, la, la réception est quasiment nulle. Quoi. Donc en fait, il perd le contact pendant 50 minutes, et quand il repasse dans la phase visible, ben voilà, il retrouve le contact. Quoi. Voilà pour ce sujet. Donc attention ce pas parce qu'on a fini euh, la dernière question qu'il ne faut pas euh, se poser un petit peu, relire. Voilà. Bien présenter, souligner les, les résultats, etc. Donc là, moi quand je parle de relecture, hein, ça veut dire euh, reprendre le sujet du début, tranquillement, reprendre chaque question et euh, vérifier qu'on a bien répondu à tout et en même temps euh, souligner les, les résultats importants. Alors on y va. Alors la première question, te demander de reproduire le schéma précédent en indiquant la direction dans laquelle se situe le. Voilà, etc. Donc tout, toutes les réponses de la question 1, elles sont sur le schéma. Donc évidemment, on ne va pas souligner tout le schéma, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, faut pas pousser le truc trop loin non plus. Euh, si, le, si, si la réponse en fait c'est tout un schéma, bah, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Donc Je reviens euh, à la question petit 1. Voilà. Toute la réponse petit 1, en fait, elle est ici. Voilà. Donc je ne vais pas prendre ma règle et, euh, et souligner euh, comme ça le, le, le schéma. Quoi. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc là, on laisse comme ça. C'est bien comme ça. Ensuite, question 2. Donc, montrer en appliquant la deuxième loi Newton que l'accélération du CSM est indépendante de sa masse. Bon. Alors, là, il va y avoir plusieurs choses à... À mettre en évidence donc déjà tout ce qui est introduction euh, de la loi de newton c'est pas très ben, en fait c'est pas demandé hein, dans la question il faut vraiment mettre en évidence seulement ce qu'on te demande alors ce qu'on te demande par contre c'est euh, de montrer que l'expression de l'accélération finalement dépend pas de, de petit m donc ce que je te propose de, de souligner c'est ça a égale gml sur r carré. Dans cette expression, on voit bien que A ne dépend plus de m. Donc ce que tu peux faire, c'est aussi souligner la, la, phrase, la petite phrase réponse qu'on a mise en dessous. Voilà. Ok. Ensuite, 3. En déduire l'expression de la vitesse v. Alors là, c'est plus évident, hein, ce qu'il faut mettre en, en relief. C'est juste l'expression de V. Tu vois Donc juste pour que ce soit plus propre. Bon, je te rappelle que tout ce que je mets en vert, alors tout ce que je mets en noir, c'est ce qu'il faut que tu écrives sur ta copie, et tout ce que je mets en vert, c'est des remarques, hein, d'accord Ce que j'entoure en vert, ce que je mets en vert, c'est pas à mettre sur une copie, bien sûr. Voilà, donc juste pour que ce soit plus propre, je vais euh, effacer ce que j'ai mis en vert ici, puisque c'est ce qu'on va... Quand tu t'y retrouves, je vais quand même laisser la petite flèche là, comme ça. Et on va souligner ça. Alors, je suis resté en vert. Voilà. Au passage, hein, je te conseille de souligner de la même couleur que le, la couleur que tu utilises pour rédiger. Donc là, moi, c'est le noir. Je te conseille, voilà, à la limite bleu-vert, mais surtout pas de souligner en rouge, parce que c'est la couleur de la réservé à la correction, pour pas qu'il y ait de, de confusion entre euh, les, voilà, les, la correction le, et, et ta mise en relief. Voilà. Je ne te conseille pas non plus d'encadrer, parce que ça fait trois traits en plus et ça fait perdre du temps. Sur une copie de 3h30, ça peut faire perdre 5 minutes d'encadrer les résultats au lieu de les souligner. Voilà, petite astuce. Euh, on revient sur, la, sur le sujet. Donc Question 4. On te demandait d'établir la relation, donc t carré, etc. Donc là, carrément, on te, de, on te disait ce qu'il fallait établir. Donc nous, on n'a plus qu'à mettre en évidence là. Alors, elle est où Elle est ici. voilà Il n'y a pas plus à mettre en évidence ici. C'est suffisant. Ensuite, on te demandait de faire l'application numérique et de don, donner le résultat en heure. Donc voilà, si on t'avait pas dit en heure on aurait souligné le résultat en seconde, Mais ici on te précise en heure, donc on va souligner celui-là. OK. Et la question 6, donc on te disait proposer une explication à ce phénomène en s'appuyant sur un schéma. Bon le schéma, on a dit que finalement c'était celui de la question 1. Et donc proposer une explication, on ne va pas souligner toute l'explication qu'on a proposée là, juste les éléments. Euh, important, en fait, de cette explication. Bon, moi, ce que j'avais souligné, c'était le CSM passe dans la face cachée de la Lune. Donc ça, ça explique pourquoi il perd la, la communication. Euh... Pardon, ça explique ce qui se passe. Et, et là, on explique ben, pourquoi il perd la communication, justement, pendant cette, cette durée de 50 minutes. Voilà. Voilà, voilà. Donc n'oublie pas cette étape hein, de mettre en évidence tes, tes résultats parce que pour le correcteur, c'est, disons que ça, ça met en confiance quoi. pour le correcteur, il voit que tu as fait attention à ta, à ta présentation, il voit que tu as fait attention à lui, entre guillemets, puisque tu lui as mis en, en relief euh, les, les résultats importants. Voilà. Donc on récapitule ce qu'on a fait. Hop revenons au début, ben on a quand même bien, bien bossé. Euh, donc là, moi, la fenêtre, ça correspond à la largeur de ta feuille. Donc en largeur, tu devrais t'y retrouver au niveau de la rédaction. Bon, en longueur, mais j'ai pas exactement la même longueur que sur une, page, euh, sur une feuille A4. Donc là, je dirais approximativement, ça devrait te prendre euh, à peu près... Alors, moi, sur ma rédaction de papier, ça me prend... Euh, deux pages et demie. Deux pages et demie à peu près, en longueur. Voilà. Bon, mais écoute, merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Euh, si tu... bah, si c'est le cas, en fait, ça serait super que tu t'abonnes à la chaîne, que tu actives les notifications, etc. Ça, ça aiderait beaucoup. Et tu peux aussi aller voir les playlists. C'est-à-dire qu'il y, y a pas mal de vidéos sur des exos type Bac, qui sont aussi classées par chapitre, etc. Donc, tu peux te faire tes petites révisions en allant voir dans ces, ces playlists-là. Tu peux rester sur de la méca, ou changer de chapitre, etc. Bon, ça, c'est toi qui vois. Voilà. Bon, moi, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Et euh, d'ici là, bah, bosse bien. Ciao.